Bonjour ah. Donc, je vais, par cette vidéo, je vais essayer de combler les trous euh, en répondant aux questions les petites questions qui m'ont été adressées par euh, certains d'entre vous. Donc la première chose, euh, c'est la dîme. Tifa, donne-moi ton numéro. Bon, c'est vrai qu'on est dans un direct. Euh, Tifa. Si tu écris au 680, tu pourras m'en voir. 680 71 0701. Écris 6h37h. Bonjour. Mmh. Beaucoup d'entre vous avez vous avez commencé à me regarder. Vous n'avez pas, vous vous laissez accabler par votre situation. Si bien que vous ne, c'est comme s'il y a le doute dans ce que je dis en fait. Donc, je vais essayer de trouver les mots qui vont me permettre de vous parler. Partagez ma vidéo si ça vous parle. dans ma carrière en tant que Jocelyne je ne dirais pas que c'est je ne vais pas dire de reine, de coach de, de, de mentor ou encore d'enseignante j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont sous-estimé mais il n'y avait que moi qui pouvais voir ce qu'il y a en moi il n'y avait que moi qui pouvais Développer mon assurance en moi. Bien sûr, beaucoup d'entre vous, ça fait longtemps que vous me suivez. Si aujourd'hui je tombais sur ma vidéo, tous ceux qui tombent sur ma vidéo, qu'on vous l'a envoyé, ou bien c'est juste Facebook qui vous a déposé ça, même si c'est TikTok, c'est pas du hasard. Beaucoup d'entre nous, on cherche une solution. On est allé à l'église, on a fait tout ce que l'église nous a dit de faire. Parfois, même à le village, on a fait tout ce que le village nous a dit de faire. On a fréquenté, on a fait tout ce que... Tu arrives en bain, tu fais tout ce qu'on t'a dit de faire. Tu es même au pays, tu fais tout. Tu coches toutes les cases. Bonjour le roi Akua Et... Je me rappelle souvent, je me suis levé cette matin, je suis restée dans le lit à 2h, 3h, comme ça, je me dis mince. Je suis bloqué dans un système. C'est comme si je cours, je cours. Tu essaies de créer ton entreprise, ça ne marche pas. Tu essaies de. Tu ne comprends pas. Si je tombais sur ma vidéo aujourd'hui, il y a des principes que vous devez, dont vous devez vous rappeler. Pour vous, la reine Diane. La première chose, je ferai tous les bains que je peux faire. Premièrement, mon sel de, mon sel de 50 qui est dans ma cuisine-là. Je prendrai le sel-là. Je me laverai fidèlement matin et soir avec le sel. Il y a encore, j'étais dans une autre ville. En rentrant, j'ai pris l'avion. Donc, on atterrit je suis en train de rentrer vers le parking. Et là, je vois une dame du marraine. Je m'arrête, je la regarde. Vous êtes nombreux là-dehors, vous m'écoutez. Vous avez l'intention de venir me voir. Ne venez pas, il n'y a pas de souci. Prenez le sel, lavez-vous avec. Je ne vais pas vous mentir. Sur dix personnes que je rencontre qui me disent qu'elles me suivent, deux se lavent avec le sel. Deux. J'ai compris que ce qui allait me sauver, c'est les petites choses. Est-ce que vous aimez qu'on va te dire « Donne 4 millions pour qu'on te change ta vie. » Oui, on a le réseau « Donne 3 millions. » Je viens te dire de prendre celle de 50, tu te dis « Ah, Dieu est tellement juste qu'il a donné l'égalité la, la, à tout le monde. Bonjour la reine Marie-Claire. Et ne soyez pas intimidés par l'argent que les gens ont. J'ai des clients qui ont l'argent, mais ils ne peuvent pas rester à côté d'eux. Parce qu'ils ont une énergie en eux là que c'est comme si ils restent à côté ça ça me vide. Je dis, mais tu ne peux pas m'acheter. Tu, tu ne peux pas m'acheter. Déjà, que je, je, je ne souffre pas. Il ne souffre pas, il ne manque pas. Dieu m'a béni. Bonne journée, Victor. Toi. Parce que souvent, quand tu, quand tu souffres, tu te dis, si j'avais l'argent de l'autre. là. Je me rappelle quand j'ai galéré encore. J'avais un ami en particulier. Il avait une grosse Mercedes comme ça. Maman, pourquoi le gars la tête Pourquoi le gars la tête Il va te raconter tout. Tu vas passer au moins deux heures pour qu'il raconte toute sa journée. Toute sa vie. Oui, il y a tel oncle là-bas. Oui, je lui ai dit comme ça. Il avait une énergie là. Tu veux me vider de mon ancien. Parce que tu vas me donner 100 000. Parce que je vais m'aider dans mon projet pour 100 000. Écoutez-moi bien. Dieu n'est pas injuste. Dieu ne vous a pas abandonné. Dieu ne vous a pas laissé. Dieu est en toi. J'ai des gens qui m'ont donné des témoignages qui le sel. J'ai pris le sel, j'ai versé. J'ai pris le sel, j'ai mis dans l'eau, j'ai bu. Et je vous disais ici chaque jour. Telle situation s'est débloquée. Croyez en vous. Je vous... Même moi, je ne veux pas devenir votre. Croyez en vous. C'est vrai que je suis honte. C'est vrai que Dieu m'a mis sa main sur moi quand tu fais ta journée, tu viens, je peux... J'ai déjà, en une journée, hier, par exemple, de travailler sur des personnes à des moments différents. Une personne, je pouvais voir la foi de la personne. Maman, la femme elle est venue, Elle, a quand elle faisait ses prières, on dit intercalaire numéro un, enfant numéro un, premier rang, ding, elle commence... Elle lit, elle lit, elle déclare, elle déclare, elle donne les dates que d'ici le 1er septembre 2022, oui, tu as ton boulot. Voilà, je te libère de tout esprit de ceci. Je te... Elle finit, je fais. Amen. Et même à main, je touche la, la photo de son enfant. Next. Après, elle me dit que ma reine, depuis que je te suis, c'est toi qui m'as formé. Je dis que donc, c'est les mêmes vidéos que je mets. Il y a des gens qui viennent devant moi, ils n'arrivent même pas à placer une parole que toi-même tu écoutes. Et tu viens, tu places les prières comme ça. Vous êtes paresseux. Tu vas voir, d'autres personnes vont venir. Oui, c'est combien Il ne s'agit pas d'argent, Sinon, je ne donnerai pas tout sur Facebook. Même YouTube, Facebook et YouTube. D'ailleurs, abonnez-vous à ma page YouTube. Il y a des gens qui font comme si je suis leur le béquille. Maman, tu m'as rencontré à un moment de ta vie. Ça peut arriver que demain tu décides de ne plus me suivre. Si je peux avoir déposé quelque chose dans ta vie dans ton cœur, avant que tu partes, il faut avoir la foi en toi. Voilà la, la foi en ta, ta parole, ta prière. Là. Et la foi. Azebot Mbeki, si tu es Suisse, c'est bien, non Je me suis déplacé une fois, je suis allé chez une, dans le, le magasin d'une femme. On m'avait dit que j'allais faire 9 heures de route. J'ai fait 12 heures de route. S'il vous plaît. Et avant de partir, j'ai trop, trop d'obstacles. Mais mon cœur disait que ouais, je peux aussi abandonner la femme. J'arrive. Je vous parle de sacrifice à l'eau ici chaque jour. Tu as fait le sacrifice à l'eau Non. Tu te laves avec ceci Non. Tu as fait ça Non. Tu as fait ça Non. Tu as. Fait ça? Non. Tu as fait... non. Tu m'appelles et c'est pourquoi. Je n'ai pas touché, la... je n'ai pas travaillé. Je suis sorti, je suis parti. J'ai encore tapé 10 heures de route je l'entrée. J'ai dit, c'est fini. Vous êtes paresseux. Il y a des gens qui se déplacent, ils viennent chez moi. Tu viens et je vois la façon que tu fais. la, la... En partant, ils te disent que c'est toi, ta paresse qui a t'es gâté. Où Vous cherchez les gros qui vont prier pour vous. Vous cherchez les gens qui vont tout faire pour vous. Hein? La vie, c'est la bagarre. La vie, c'est la bagarre. Quand les gens ne pas vous attacher, si on leur dit que réveille-toi en minuit, tu pars à ta fenêtre, tu prends la poudre, si tu appelles le nom de la fille-là, que Victorine, je te maudis trois fois, tu souffles, la personne va se lever chaque jour à minuit pour faire. On dit à Victorine que mets le sel dans l'eau, tu te laves avec le matin quand tu te réveilles. On dit, même pas qu'à trois heures. Même pas à trois heures. Lève-toi à 6 heures pendant que tu fais ton savon pour te laver. prends -tu le sel, tu mets dedans. Victorine ne peut pas. Est-ce que tu veux changer? Tu ne veux pas? Pas venir me déranger, pardon. Si je tombais sur mes vidéos, moi-même, première des choses, je partirais me laver avec le sel. Deuxième des choses, je payerais ma dîme. Laver la pluie, regardez à l'heure qui pleut, vous voyez, il doit laver la pluie. Hein? Il pleut à l'heure, 7 heures, ce sera fini. En tout cas, continuons nos choses. Je payerai ma dîme. Il y a des gens que quand ils m'écoutent, ils, ils croient qu'ils peuvent être sélectifs avec Dieu. Vous vous trompez vous-même. Et c'est encore plus tentant quand tu as beaucoup d'argent. Tu peux avoir l'argent, mais il n'y a que l'argent qui est bien dans ta vie. Tu n'es pas relation amoureuse au go, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas rien. Donc tu as seulement l'argent. La prospérité, l'argent ce n'est pas la prospérité. La prospérité c'est que tu restes tu en santé et que ça fait même 5 ans ou 10 ans que tu peux pas passer à l'hôpital. Tu lèves, tu dis que tu veux faire ta chose, tu fais. Tu te lèves, tu as un petit souci ou tu veux, tu as un projet, tu trouves l'argent de ça, ça vient. Tu ne manques de rien. Tu es heureux. Pas que c'est quelqu'un qui te rend heureux. Tu es clair sur ton futur. Manger l'argent. Ou bien il me faut un homme qui a l'argent. Maman, à quel prix L'homme là suce l'énergie de ton corps. Putain. Excusez-moi. Hein. Tu es que là. Il a l'argent. C'est à la limite, même si tu fais pas.. Si tu ne fais même pas du porte à côté -port pour qu'il te donne l'argent. Donc, il suce ton énergie. Il ou elle. Après, on te balance un peu d'argent. Vous devez avoir le thermomètre spirituel pour vous checker. La dîme est incontournable. Paye ta dîme, si c'est quotidiennement que tu reçois l'argent, paye ta dîme quotidiennement. 10% de ton revenu, de ton bénéfice. Si tu dépasses les 10%, ce n'est pas grave. C'est quand c'est en dessous que c'est grave. En payant ta dîme, tu prends. Malachie 3, verset 10, 11 et 12. Seigneur, j'apporte ma dîme à la maison du trésor. Je vais vous montrer ce que la dîme fait. Jeune d'or, tu dis que parfois vous êtes frustré. Mais oui, il y a des femmes que, avant de te donner son argent, tu souffres. Elles te foutent. C'est vrai. Malachie 3, verset 10. Apporte à, à la maison du trésor. Il y a des personnes qui... Comme oh, moi, là, maintenant, je peux parler aller travailler pour quelqu'un. Il y a parfois tellement de personnes qui... Je veux te voir, je veux te parler. Avant qu'elles demandent, même qu'on me paye pour me parler. Je devais aller chercher l'argent. Et je devais, maintenant venir utiliser mon énergie pour soigner les gens. C'était chaud. Je dis maintenant, mon, mon, mon énergie et mon envie d'aider les gens, c'est ça, mon gagne pas. Donnez-moi l'argent si je veux qu'il vous parle. Donc, il y a des gens que, quand vous apportez votre dîme à la maison du trésor. Et. Quand tu apportes, c'est pour qu'il y ait de la nourriture chez cette personne. Il y en a parmi vous que... J'ai des gens pour voir à deux heures ils m'envoient le capture d'écran des enseignements que j'ai fait en novembre 2021. Que « Waouh !» Dans la vidéo, si tu m'expliques, si je comprends. Après, il envoie l'autre de mars 2020. Que wow, « Waouh !» J'explique, je comprends. C'est mon énergie que je prends. Il pas le temps. Donc, quand il dit « Apporter à la maison du trésor », là où tu es nourri spirituellement... Tu sais que tu es conscient que nous, la personne si pour qu'elle ait les révélations et qu'elle vienne m'enseigner et que ça m'ouvre l'esprit. Pour que je comprenne et je ne vais pas faire. Parce qu'il y en a parmi vous que si on ne vous explique pas que la spiritualité n'est pas mauvaise, pour vous, vous allez vous croire que, oh, c'est la sorcellerie. Oh, c'est la sorcellerie. Donc tu apportes ça à la maison du trésor. Comme tu apportes maintenant. Le Seigneur lui-même, avant ce qu'il dit, parce que Dieu, hein, pourquoi Dieu donne l'argent à un de ses enfants? Pourquoi Dieu me donne l'argent? Soit il va envoyer, quelqu'un va me donner. Soit je vais mettre un service à dehors, quelqu'un va me donner l'argent. Ça ne peut passer que de la main d'un homme vers un homme. Ce n'est pas la fin que tu vas te lever le matin, tu vas avoir euh, 50 millions au sol de ta, de ta chambre. Non. Ça va passer de quelqu'un. Oh, j'ai eu l'idée d'acheter ton produit. J'ai eu l'idée de venir te payer ma dîme. J'ai eu l'idée de venir te donner aussi sa offrande. Donc, Dieu dit ceci. Que quand tu prends, tu apportes à la maison du trésor. Tu as donné. ok Quand vous partez même sur le verset 9. Vous voyez, il dit. Est-ce que quelqu'un de mortel peut dérober Dieu? Mais vous me dérobez. Et vous me demandez comment est-ce qu'on te vole Il dit dans les dîmes et les offrandes. Donc quand tu ne payes pas ta dîme et tes offrandes, tu voles Dieu. Et il dit vous êtes sous une malédiction. Voilà ça dans la Bible. Hein? Donc comme tu me voles là, c'est ce que Dieu qui dit. Tu es sous la malédiction. Beaucoup d'entre vous, les gens, vous allez me coûter 10 ans, vous n'avez jamais fait ce qu'il dit. Jamais. Et quand tu vas voir ta vie en 10 ans, tu seras toujours au même point de départ. Même point. Ça ne va pas avancer. Pourquoi? Dieu n'est pas fou. God nous dit God nous dit Il dit, vous êtes, vous êtes maudits. Votre nation entière, parce que vous me dérobez. Et maintenant, il montre comment rectifier. Il y en a parmi vous que votre vie ne va pas depuis six mois. Tu m'écoutes, tu fais tout, mais ça ne marche pas. Il dit maintenant, apportez toute la dîme de rôle. De rôle, ça veut dire rôle, everything, tout. Apportez toute la dîme dans ma maison pour qu'il y ait de la nourriture chez moi. Et après, il dit, testez-moi. « Test me in this. » Regardons maintenant ce que ça apporte. Et voyez, si je ne vais pas ouvrir les écluses des cieux et verser tellement de bénédictions que vous n'aurez même pas d'espace pour garder. Donc, L'abdim t'ouvre les bénédictions, les écuses des cieux. Écuses des cieux, ça peut venir. Euh, Tifa, je sens que tu as encore nouvelle dans la page ici. Parce que il y vois les questions que tu poses. que Malachie 3, j'ai dit ça au moins deux ou trois fois ici. Malachie 3. Je n'aime pas quand j'enseigne, on pose des questions qui sont évidentes comme ça. J'ai dit Malachie 3 ici va enseigner. Ça peut venir sous forme. Souvent que quand quelqu'un pense à toi. Il veut te dire, oh, euh, je, je, je veux faire business avec toi. Il t'appelle. Oui, oui, on va. Je veux envie de dilar avec toi. Tu le recontactes et il ne te répond plus. Tu écris encore fatigué, il ne te répond plus. J'ai une dame comme ça, elle m'a dit qu'elle a rencontré un monsieur qui a tellement de grands restaurants en Europe et il voulait euh, euh, travailler avec elle. qu'après l'appel, il ne répond plus. Il ne répond plus. Les excuses des cieux, c'est les idées. Tu peux rester au es bloqué. Une situation te bloque depuis six mois. Dieu te dit passe comme ça, appelle telle personne. Ou la semaine-là, il te met sur le chemin quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui va t'aider. Donc, chaque fois que tu penses à la place, tu es. Oh, je, pour pour je fais comment pour booster ma page Facebook? Je fais comment pour booster ma page Facebook? Je fais comment pour booster ma page Facebook? Il fais comment pour booster ma page Facebook? Et t'amène quelqu'un qui connaît tu es choqué, tu dis, ah! J'ai cherché ça depuis un an, hein. Je dis, oui, tu fais ce comme ça, là, tu ouvres ici, tu appuies là-bas, tu fais comme ça, tu te poses là-bas. Ah bon? Oui. Parfois, tu voulais acheter quelque chose depuis, tu as acheté un terrain. On te dit, le mètre carré, c'est 50 000 tu perds ta dîme, tu tombes sur quelqu'un qui est en train de oh je voyage, je ne vais pas m'installer en Europe, je te vends mon terrain, dans le, le, le coin c'est 50 000, donne-moi ça à 25 000, donne-moi 25 000, je te donne mon terrain, et tout est légal, hein. tu as tous les papiers, tout, tout, tout, voilà comment je, Dieu vient de t'économiser 50% sur, un, sur, un, sur une, une transaction, tu crois que les 10% que tu as payé là, 10%, supposons, 10 de ton salaire, supposons que c'est 500 000. Tu penses que si tu ne payais pas la dîme, tu pouvais trouver une opportunité qui allait te faire économiser 25 millions en une transaction? Et les gens qui paient la dîme sont les gens qui ne sont jamais bloqués dans une situation. Tu vas voir peut-être que tu... Ok, tu parles, je suis arrivé euh, à l'hôpital, on me dit qu'il y a un extra-coup, ou bien je, je, je, je lance mes, mes travaux. On te dit qu'il faut 3 millions. Tu dis commencer les travaux. Au milieu du chantier, on te dit qu'il y a encore des imprévus de 2 millions qui sortent. Tu dis que, hey, vous m'avez dit qu'il fallait 3 millions. Je fais mon budget, je donne 3 millions. Oh, il y a eu des imprévus. On a creusé si on n'a pas pu. On a fait ça là, l'appareil ne marche pas. Tu payes ta dîme. Celui qui paye la dîme. Au milieu des travaux, on dit « Monsieur, on revient, on te donne 200 000. » On dit « Monsieur, on a même économisé 200 000. » C'était 2,8 millions. Vous comprenez un peu. La digne, ce n'est pas la blague. Tu restes, on te dit « Madame, tu veux faire tes papiers au pas en Europe ?»« Ok, le réseau, c'est 3 millions. » Tu perds les 3 millions, on te dit « Oh non, il faut encore 1 million. Ah. » Dès qu'on te dit à 8 heures qu'il faut 1 million pour compléter l'application, 9h30, ton nom que tu appelles, Bonjour ma fille. Euh, je dis, ouais, tonton, je partais comme ça pour mes papiers et puis bon, on me dit qu'il faut encore un million. Ah non, ne te dérange pas. Je vais t'envoyer un million là. Donc, tu n'as pas, tu n'es pas bloqué par une situation. Dès que la situation se présente, la solution se présente. Les employés viennent te dire, oh madame, il y a l'appareil là qui s'est cassé. Oh, on a besoin de ça pour fabriquer. Si on ne fabrique pas, à partir de demain, on ne peut pas vendre. Ils te disent ça à 10h, à 12h. Un de tes créanciers quelqu'un qui te devait depuis. Quelqu'un qui te devait l'argent depuis, il vient. Ouais, tu vois, j'ai voilà, fait un business, ça a marché Je suis parti à Dubaï, j'ai acheté des voitures, je suis venu vendu. Voilà, t'es 5 millions. 10h, le problème est sorti, 12h, on vient te donner 5 millions. Quand tu ne savais même pas où ça venait. J'ai déjà fait ça tellement de fois. Tellement. Même la santé. Il y en a parmi vous que vous n'avez jamais vu l'hôpital. Même le corona, si. Tout le monde était hors du boulot. Mais vous, on vous a gardé. Donc, vous êtes dans le service. Les patients sont malades. Les gardes malades sont malades. Toi, on fait le test sur tout le monde. Tu es le seul qui n'a pas le corona. Pendant deux ans. J'ai ma copine en Angleterre, elle, est dans, elle travaille dans une unité là, elle est euh, care assistant. Elle dit qu'à un moment, ils, les, ben elle, elle travaille avec les, les juvéniles là, qui, dont la tête est un peu... Elle dit qu'à un moment, elle a fait le test, ils étaient 21 dans, le, dans, le, dans le, leur unité, 20 personnes avaient le corona, elle n'avait pas le corona. Donc elle n'a jamais manqué de boulot pendant les deux ans que le corona a tapé le monde, elle partait toujours au boulot. La dîme, c'est 10% de ton bénéfice. Tu fais le business. Ton chiffre d'affaires, c'est 1 million le mois. Ce que tu prends, tu mets dans ta poche, c'est 250 000. Parce que peut-être tu payes ton... Un ou deux employés, tu pèses le, le, le loyer, tu payes... Euh, à la fin de 250 000, tu as 250 000 que tu mets dans ta poche. La dîme, c'est 10% des 250 000. C'est 25 000. Et tu payes la dîme. Là où tu es nourri spirituellement, il y en a parmi vous, vous avez arrêté de partir à l'église. Maintenant, peut-être depuis que tu, tu écoutes mes vidéos, spirituellement, tu es devenu forte. Et écoutez, hein, ne vous trompez pas. Hein. Peut-être que tu peux dire, oh non, je suis fidèle à mon pasteur. Je ne suis pas de chercher les jeunes. J'ai tellement de gens qui me font la dîme. Mais je veux que vous compreniez la pièce Léa, tu as perdu ton frère. Tu connais que les morts ne sont pas morts. Tu peux maintenant compris pour toi comment. Moi, je fais pas moi les choses comme ça. Hein. Je suis moi quand même quelqu'un. Je suis bizarre. Même le deuil là. Le deuil pour moi, c'est quelque chose que je comprends pas. J'ai fait encore les calculs. Ma calcule, ma planche. Le deuil, c'est à quoi. Tu as perdu ton frère. D'accord. Parle à ton frère. Parce que vous n'écoutez pas les vidéos. Vous écoutez. En fait, pour vous, c'est comme le film. Tu vois, quand tu finis le film, tu éteins la télé. Tu dis, OK, je ne vais pas maintenant vivre ma vie normale. C'est pour ça que vous ne faites pas ce qu'il dit. Mais je peux pas vous dire le nombre de personnes. Quand tombant sur ma page, tu étais dé... découragé. Donc, tu avais essayé l'église, les marabouts. Tu as tout fait. Mais Maintenant, tu tombes sur moi et je t'enseigne comment activer ce qui est en toi. Il y a des personnes que quand ils me donnent le témoignage, je reste comme ça. Il n'y a que la foi qui m'arrête, que je peux dire, waouh. Clairement, la femme, c'est à la foi. Donc tu m'as écouté les mêmes enseignements que j'ai mis ici. Oui. Tu as gardé ta dîme pendant six mois en France. Pour venir me voir au Cameroun pour donner. Non. Quand tu as commencé à m'écouter, tu t'es lavé avec le sel. Tu as obtenu une nouvelle voiture de 30 000 euros. Maman Mia. Il dit, Maman, tu as la foi. Il y a beaucoup de personnes qui ne commentent pas ici. Une fois vous voit un commentaire sur mes vidéos. Mais tout ce que je dis, elles connaissent parce que l'Esprit de Dieu a commencé à t'enseigner. Tu connais. Donc quand tu m'écoutes, ça confirme seulement ce que tu connais déjà. Et parfois ça te rappelle les trucs que tu avais oubliés. Parfois tu peux te réveiller, l'Esprit de Dieu te dit, va dans un offrande aujourd'hui. Le jour-là dans la vidéo, je parle de l'offrande. Et tu avais oublié, quand tu te réveilles, tu as oublié. Ou bien l'Esprit te dit que fais une offrande supplémentaire. Et le jour-là, je parle d'offrande supplémentaire. Je parle de sacrifice peut-être. Tu as une situation particulière, tu sens une offrande. Seigneur, voici mon sacrifice que j'apporte à toi. Débloque-moi telle situation, Seigneur. Bonjour la reine Tamla. Bonjour la reine Constance. Eliane, tu crois que parce qu'il t'a dit qu'en dehors des enfants, ça veut dire qu'on s'en fout de ce que les gens C'est personnes personnes vouloir vous détruire avec leurs paroles, on s'en fout. Quand tu es dans ton monde, tout ce qui te préoccupe, tu t'es libéré de tes, ralentis, de tes blocages, de tes ralentissements. Tout ce qui te préoccupe, c'est de faire ton argent. Tout ce qui te préoccupe, c'est de restaurer ta vie. Tout ce qui te préoccupe, c'est peut-être d'avoir ton enfant. Tous les petits commentaires d'à côté, là, tu n'es pas sur ça. Parce que vous vous laissez facilement distraire, facilement. Il suffit que quelqu'un vienne, comment a dit, oh, regardez regarde toi là-bas, est-ce que tu as l'enfant ou l'enfant même. C'est moi ça Tu es malheureuse toute la journée. Moi je dis que je n'ai pas l'enfant. Ça se voit que tu n'as pas l'enfant, ma chérie. Mais la personne est venue te dire parce qu'il veut te frustrer. Il sait que devant toi, il ne peut pas voir ton carreau. Ou qu'il vient te donner un petit mot. Ce mot-là va rester avec toi une semaine tu as cette tendance là tu es bête. Bonjour Diamant, bonjour euh, Chami. C'est ça que vous devez aller créer les faux profils pour me parler. Pas de soucis. Donc, quand tu sors ta dîme, tu paies ça là où tu es nourri, là où tu, tu sens que ici, là, je suis nourri spirituellement. Et vous-même, vous, il y en a parmi vous vous connaissez. Que tu écoutais ton pasteur. Il y avait les des gens en ligne que vous écoutiez depuis longtemps. Tu écoutes, tu écoutes, mais ça ne donne pas... Ça tombe pas vraiment comme tu veux. Tu es toujours là, tu fais l'acte de présence. Et pour moi, en fait, quand je paye ma dîme chez la personne chez qui je suis nourri spirituellement, pour moi, c'est comme si j'honorais l'onction que la personne me passe. Genre, quand j'ai... Il yes, y en a pas, vous quand, quand vous m'écoutez, mes paroles vous fortifient. Et quand tu écoutes, ça, tu sens comment tu finis au direct... Tu sens comment ton corps est en forme. Tu as reçu de mon esprit. Je ne suis pas en train de blaguer. Hein? Jean 6, verset 63. Les paroles que je dis sont esprit et vérité. Donc la parole qui sort de ma bouche, c'est mon esprit qui entre en toi. <rire> Sandra, Et quand tu veux bénir des activités, c'est des guides qui de, à cœur de sur ta bouche. <rire> Ces gens, yeah, c'est l'échange spirituel. Tu mets ta vidéo en ligne, ou bien tu m'enseignes chaque dimanche. J'écoute. Quand j'écoute, pendant que je t'écoute, ça, ça recalibre. Peut-être dans la nuit, là, tu étais dépensif. Tu t'es réveillé avec un mauvais rêve qui t'a cassé le moral. Ou bien, hier, on t'a annoncé qu'on ne va pas te donner le crédit bancaire. Là, donc, tu ne connais pas comment tu vas faire pour financer ton voyage au Canada. Ou bien, euh, donc tu as une mauvaise nouvelle, ça pèse sur toi. Tu tombes sur une vidéo. La vidéo, là, t'as ligne ligne. Tu n'as besoin de personne pour réussir. Connecte-toi à tes ancêtres. Fais tes prières. Fais tes lavages. Tu vas voir tes choses vont marcher. Tu lis deux, trois témoignages. Quelqu'un dit, voilà, j'ai fait ceci, mais ma chose a marché. Oh, voilà. Tifa, je vais te bloquer. Tu me comprends, Tifa moi, il ne blague pas. Hein. Je ne cherche pas les abonnés. Je vais te bloquer. Quand tu dois me poser les questions pour me distraire. Dernier avêtissement. Des gens d'après de ils peuvent te dire Tu viens de moi, je t'envoie. Te pardon, pardon. Please. Donc, be careful. Et quand tu écoutes, ça te fortifie, ça restaure ta vision. Parce que dans votre journée, ce n'est pas beaucoup de personnes qui vont parler, ça va vous encourager. Est-ce que vous savez ça? Dans votre entourage, vous aurez maximum trois personnes. Et parfois, c'est des personnes même que vous ne connaissez pas physiquement. Tu écoutes seulement ce que la personne dit. Et chaque fois que la personne parle, c'est comme si la personne la connaissait toute ta vie. C'est comme ça que ce qui est dans ton cœur. Mais l'autre jour, j'étais en train de rentrer. J'arrive à l'aéroport. Et depuis peut-être trois jours, j'étais lourde. J'étais troublée. Je dis, mais c'est quoi ça? J'arrive à l'aéroport. Il y a une dame que j'écoute. Maman, il dit que les paroles que Dieu met dans la bouche de la femme, là, elle la connaît pas, elle ne me connaît pas. Je ne peux pas dire qu'elle peut lui dire, qu'elle ne, ne m'a jamais vu, elle ne m'a jamais parlé. Même mon nom, elle ne connaît pas. Mais les pas, Donc, il y a des moments où tu es même malade, quelque chose t'embête, mais tu ne sais pas ce que c'est. Tu es là comme ça, tu. Es, ça fait deux jours. Même quand tu fais ton lavage, tu sens que tu ne mets pas le cœur sur ça. Tu sens que quelque chose te distrait. Peut-être que quelqu'un est en train de parler quelque part contre toi. Peut-être que quelqu'un a fait une incantation extra contre toi. Peut-être que quelqu'un a fait son don, il est en train de parler contre toi quelque part. Parce que les sorciers sont aussi sur ma page. Les mauvaises personnes, les décepticons-là, ils me suivent aussi. Donc les trucs que je donne là, eux-mêmes aussi, ils ne prennent pas de faire. Et quand vous aimez être par ceux-là. Je sors de l'avion. Quand on arrive, on devait passer là où on fait le test Covid. Je suis la troisième personne dans cette salle-là. Et dans le vol, on était peut-être 50. J'arrive. Dès que je suis sorti de l'avion, quelque chose m'a dit. Parce que depuis trois jours, la femme avait posté cette vidéo-là. Mais mon cœur, mon corps cœur pesait pour aller regarder. Et je ne sais pas pourquoi. Parce que mon esprit n'arrivait pas à se concentrer pour, pour, pour, pour recevoir. Là, moi, j'ai cliqué sur la vidéo. Je suis en train de marcher. Je sors de l'avion, je marche. Parce que le couloir est assez long quand je sors de l'avion. J'écoute. Maman mia, quand elle parle comme ça, l'esprit, pendant que je de tout, l'esprit me dit que voilà, voilà, il y a des flèches supplémentaires qui sont sur toi. Il y a ça, donc ça pointe que tac tac tac tac. Et quand j'écoute comme ça, dans mon corps, premièrement, je sens comment Dieu est en train de me montrer ce qui me faisait mal et en même temps, en train de me délivrer de ce qui me faisait mal, dans les deux en même temps. Parce que pour moi, eh, spirituellement, quand tu connais ton problème, le problème est à moitié résolu. Et tu connais que c'était telle personne qui a fait telle chose contre toi. Tac, tu passes avant, tu comptes car j'annule ça qui a été fait. Tu as envoyé une flèche contre la chose. Et tu retournes à l'envoyeur. J'écoute. Plus j'écoute. Et elle parle aussi de fatigue spirituelle. Parce qu'il y a des moments je porte beaucoup, beaucoup de... Chacun vient avec son problème, je porte. Et il y a des personnes qui viennent m'avoir 50 démons. J'écoute, un moment je m'assois. J'arrive devant la dame qui faisait, on faisait test du Covid. Je lui demande le bic. Elle me dit qu'elle n'a pas. Je vois elle donner son bic à la femme qui était devant moi. Ça me, ça me, ça me, ça me, ça me nerve. je quitte à côté d'elle. Je tourne dans la salle, je ne peux pas voir un autre monsieur là bas qui remplissait sa fiche. Il dit que monsieur je vais t'attendre. Elle tu peux avoir ton bic après. Il dit oui, oui, oui, oui. Oh. Le monsieur prend cinq heures de temps pour remplir la fiche. Ils regardent la fiche. Ceux qui sont arrivés au Cameroun, il y a la fiche du test COVID. Il y a les questions, tu vas cocher. Non, non, non, non. Monsieur le Golap a écrit son nom. Il a écrit de quel genre il est. Masculin, féminin, mais M non. Je suis resté devant lui au ça debout même trois minutes. Il n'est pas fini le féminin. Ça m'a énervé. Et la vidéo, je vois dans mon oreille. Après, je suis allé m'asseoir. Il dit que je ne veux même plus son but, Je suis allé m'asseoir. J'ai fait peut-être 15 minutes à 6. Tous les 50 personnes qui étaient là, au des 40, ils sont partis. Les paroles de la femme, non, on ne J'ai commencé à pleurer. La femme qui faisait le test couvri, elle reste devant moi, me regarde. Je suis qu'elle s'est demandée que j'ai fait quoi, la femme, c'est. J'ai coulé les larmes, peut-être pendant 5 minutes là-bas. Et quand je pleurais, le Seigneur me dit, je te délivre de ce fardeau. j'ai fini les 5 minutes là, ça fait un pas 5 jours, ça fait peut-être 5 ou 6 jours quand j'ai fini je me suis levé, c'est comme si j'avais 5 mètres de hauteur, c'est comme si j'étais grande de 5 mètres parce que cette femme avait des paroles qui devaient venir pour toucher exactement ce qui m'embêtait donc Dieu, moins des personnes parfois quand elle parle ici, je, je suis en train de faire la vidéo j'ai parfois une idée, que dit ça je dis. Peut-être que c'est la parole de quelqu'un là-bas. Que dis ça? Je dis. Tu m'écoutes. Tu fais une heure. Tu m'écoutes. Et pendant les une heure là, pendant trois minutes je parle. C'est tout de trois minutes là que ça vient toucher quelque chose dans ton cœur. Ça te nettoie. Ça te libère. Ce fardeau là, tu auras encore pu le porter même pendant six ans. Donc quand je parle de nourriture spirituelle, c'est pas la blague. C'est pas la blague. Il faut que tu repères la personne qui a sa, ta parole dans sa bouche. Quand tu trouves la personne, honore la personne, je disais ça à une de mes filles hier, parce qu'elle prend l'habitude que quand elle arrive, je lui dis non, même mes enfants spirituels, quand elles vous lavez, vous payez. Je te réduis le prix. Tu peux tu pas payer 30 ou 30, mais comme tout le monde. Mais je dis toujours, sachez honorer l'onction qui est sur votre vie. Ne, donc, ne blaguez même pas avec... Si tu es venu, tu as, la personne a utilisé son seau pour te laver. Le seau là. Après, quand tu finis, quand tu dis vraiment, voilà. Honoré. C'est ce que j'ai reçu de l'endroit-ci. Sors-tu pas de là-bas. C'est ça qui vous dérange. Vous êtes trop chiche. Vous êtes chiche. Le peu que tu as gardé depuis là, ça a fait quoi? Hum? Elle a déjà beaucoup. Écoutez, je suis arrivé à un niveau, où je comprends qu'on peut que... Même si tu étais quelqu'un qui faisait la plus grande offrande chez moi, tu décides de partir. Ni chaud, ni froid. Écoutez bien. I am not moved, I am not shaken. Parce que ce n'est pas moi qui t'ai appelé à moi. Dieu t'a amené. Parce que j'ai souvent des gens qui arrivent avec moi. Vous étiez habitué à voir des pasteurs qui vous faisaient du lèche du -bo je, je, je, je, lèche boto. Chaque jour, le pasteur est chez toi. Eh, hey, je, hey, je dois te conseiller. Je dois prier pour toi. Non, non, non, non, non. Non, non, non, non. Soyez mature. C'est que les démons vont vous gifler tout le temps. je ne te reconnais pas que tu peux te lever. Tu as vu qu'il y a le psaume le, le 37 que tu dois lire. Le psaume 35 que tu dois lire. Le psaume 91 que tu dois lire. Tu te lèves, tu prends tes pipis, tu mets dans le, dans le seau, tu prends le sel, tu verses sur ça, tu prends le, le donne-moi tout, tu mélanges, tu prends, tu te laves, que je me frotte, tu enlèves toute malédiction sur moi. Pasteur, prie pour moi. Prie pour moi. Il y a les jours je suis hyper, super, duper saturé. Tu vas m'écrire, c'est même après trois jours que j'aurai l'espace dans mon... mon... pensez ah tiens, là, elle m'avait écrit. Je mets les vidéos. Il est 4h, j'ai commencé la vidéo à 4h. Il est 5h maintenant, mais j'ai commencé à 4h. Si tu ne peux pas te lever, tu écoutes ça. Tu, laisse tomber, non. Ah, ah. Tu ne peux pas t'asseoir, toi-même, pour écouter quelque chose qui va t'aider. Et tu vois, c'est moi qui vais prendre mes, mes deux heures de temps pour t'écouter. Il est là. Tchau, you the lie l'indépendance, l'autonomie. Parce que même quand tu paies ta dîme, est-ce que tu connais que ton premier c'est entre toi et Dieu Moi, je suis pas dedans. Je me mets ici, me dit que dit dit dit je dis, je dis, je dis. Est-ce qu'elle connaît que c'est devait parler en fonction de vos visages, ou en fonction de vos noms, ou en fonction de vos problèmes, qu'on m'avait dit en avance Je me mets, ça, moi, je me dis, dis, dis ça, je dis, dis ça, je dis. Parle de ça. Quand il faisait la vidéo, si j'avais une idée dans la tête, quand il commençait à enseigner, c'est l'autre chose qui est venue. Et il y a des personnes qui vont écouter ma vidéo, c'est dans six mois. Il y en a que c'est dans deux ans que vous êtes tombé sur cette vidéo. Je ne vous parle pas comme ça en 2022. Juin 2022. Tu vas tomber sur ça en juin 2024. Et pour toi, ça sera net le temps que tu as besoin de ça. Donc, c'est Dieu qui met dans ton cœur que tu me donnes. C'est Dieu qui met dans mon cœur que je te donne les paroles. Le jour où moi, j'ai commencé à libérer, parce qu'avant, quand je payais les dîmes chez les personnes que je connaissais et qui me connaissaient, il y avait des moments où moi, moi j'étais fâchée dans mon cœur par rapport à la personne. On est à Maquepé, Maquepé derrière Paja Center, Il une menuiserie derrière Paja Center. En face de la menuiserie, il y a un, une grande villa. C'est au moins 700 sur 700, 700 mètres carrés. Il y a ma photo sur le portail. Sur les deux côtés du portail. Avant, je payais ma dîme, je payais ma dîme, On peut dire, ah, j'ai payé la dîme de, de 300 000. Comment le pasteur là ne me. Il ne m'appelle même pas pour prier pour moi. je <rire> me fasse avec Dieu. Comme ça, ça fait... En tout cas, va vais payer ma dîme ailleurs. Dieu me dit, dit, dit, dit girl, stop it. Après, il me conduit vers des gens que tu fais seulement le transfert bancaire, la personne. Non, tu payes pas Visa ou Paypal. La personne ne te connaît pas. C'est là maintenant. Et tu vas mûrir. En payant, tu pries. Sur... Parce que c'est à Dieu que tu parles. Ce n'est pas au pasteur. Ce n'est pas la personne qui a traité. Seigneur, ouvre ça. Yahweh. Et t'es payé ma dîme, tu ne pries pas pour moi. Hein, hein? Donc tu payes la dîme pour m'acheter. Donc d'où là Il y a moyen que tu creuses ton chemin seul, tu montes seul. Internet aujourd'hui nous permet d'avoir tous les enseignements. Internet nous permet d'avoir tout le monde. Donc, si c'est n'importe qui, tu peux trouver la personne en ligne. Ne vous limitez pas. Et donne à César ce qui y a à César. Et à Dieu ce qui y a à Dieu. Tu as les taxes que tu dois payer. Les dons à l'orphelinat. La dîme en premier lieu, les taxes. Donne à l'orphelinat. Ça là quand même, que tu fais aux gens. Prenez l'habitude juste que chaque jour, tu fais quelque chose pour quelqu'un. Et perdez l'habitude que j'ai donné même pas dit merci. Et Dieu m'a dit Merci. Tu viens pour acheter, Moi oh. Moi oh. <rire> Non, tu es mal tombé. Tu es mal tombé. Que ce soit 500 francs que tu payes de dim. Ou 5 millions. Seigneur, j'apporte à la maison du trésor ma dîme. Et ten es désarmé. Tu as dit que si j'apporte à ta maison du trésor... Tu vas ouvrir les écus et cieux sur moi. Moi, Jocelyne, tu dis tout ton nom. Je viens recevoir l'ouverture du de, de, de, de dossier qui est là-bas au port. Je déclare qu'ils euh, vont signer le contrat. Le, le, le contrat de 2 milliards que j'attends là, ils vont me donner ça au nom de Jésus. Je déclare que j'ai la faveur avec mon employeur si je travaille pour quelqu'un. Je déclare que ma société euh, F -F FedEx. Euh, décroche, je sais pas, tu peux donner des services à 20, 28 millions de, de, de, de personnes. Je déclare que mes associés me, me choisissent comme, tu pas, écoutez, hein, quand tu payes la dîme, là, c'est le chèque, le chèque avec le montant que tu veux, mets ce que tu veux dedans. Ouvre ta bouche. Je, je chasse le dévoreur de mes finances. Je chasse toute bête. Que ce soit des voleurs ou encore des dévoreurs, je les chasse de Marie au nom de Jésus. Je les expose. Je dis quand que je vais plus semer, quelqu'un quand votre va manger. Je dis quand que je vais plus planter, ça va moisir, ça va faner. Je reçois les idées, je reçois la sagesse. Je reçois le discernement pour dire à mes collaborateurs. Je ne serai pas manipulé par qui que ce soit. Tout âme forgée contre moi est sans effet. Pour faire le bac to sender, tu fais le proverbe, proverbe non, pardon, son 37, verset 15. Toute flèche qui a été lancée contre moi, je déclare que ça pèse le cœur des personnes qui l'ont envoyée. Je déclare que leur, leur euh, bows, leur flèche, leur, euh, leur arc, l'arc sera cassé au nom de Jésus. Je casse leurs arcs, je détruis leurs armes, je retourne leurs épées contre eux-mêmes. Je pèse le cœur de tous mes ennemis. Somme 37, verset 15. Je viens détruire le méchant de toute de ma vie, tout méchant de ma vie. Seigneur, je me soulève parce que tu as dit dans le psaume 37, verset 17, que tu vas soulever celui qui est juste. Je déclare selon le psaume 37 verset 25. Somme 37, 37 verset 25. Je déclare que mes, mes, mes enfants ne vont jamais mendier. La femme que j'ai lavé l'autre jour, la, la prière qu'elle avait écrite pour ses enfants, c'était tellement... Je vais, je vais, je, je vais demandé de me donner le papier de sa prière. -là. Elle a formulé les prières pour ses enfants, maman. Je lui ai dit que je vais, je vais rentrer. Je vais vous lire ça peut-être demain ou aujourd'hui. Mes enfants ne vont jamais euh, mendier. Mais je, mes enfants seront une bénédiction pour tout le monde entier. On crée des programmes. Ils vont inventer des, des, des, des, des voitures, je ne sais pas. Ils vont posséder des, des, des, des, des villes. Je viens de détruire toute personne qui a, faire, qui a, allé, euh, qui a parlé contre moi, toute personne qui s'est levée contre moi. Je déclare que leurs enfants vont périr. Je mets les passages bibliques. Tu vous en dans les passages. Tu finis, tu envoies ta dîme. La dîme, ce n'est pas la blague. Tu envoies. Prends ton donne-moi tout, tu mets sur ta langue. Ouais, donne-moi tout de 15 000. Vous êtes le donne-moi tout de... Il y a pour... pour... 10 000 aussi. On a commencé à faire les formats de 10 000. Il y a pour 15 000. Tu mets ton donne-moi tout de ta langue. Après, tu essuies sur ton corps, comme ça. Tu prends ça, tu fais comme ton huile. Mais non, avec ton huile, pour te pointer. Aujourd'hui, mes portes sont ouvertes. Apprenez à parler. Apprenez à parler. Achetez le sel pour verser chez vous. Il y a le sel béni. Donc, si vous êtes à Douala, vous pouvez commander même à Yaoundé. Même ceux qui sont à l'étranger, en poste. Il y a le sel béni pour se laver, il y a le sel aussi pour se pour verser dans la maison, je sais pas trop, ouais, dans les coins de la maison. Ce sel j'ai mélangé avec des, des écorces, donc quand tu verses dans les coins de la maison comme ça, ça éloigne les mauvais esprits. Ne laissez pas vos pieds, on, on dit qu'on laisse ses pieds au chic là, ne laissez pas vos pieds au chic. C'est de négliger que tu comptes au moi. Bon, j'ai terminé, je n'ai pas dormi. <rire> Bonne journée. Quoi, il y a quelqu'un qui voulait me joindre? Tu peux écrire, hein? je peux peut-être te répondre, tu peux prendre quelques minutes pour te répondre. Bonne journée à tout le monde. Bonjour, Émiline.